bonjour à tous allez je suis très heureux de vous retrouver pour euh, ce unboxing j'aime pas trop le terme on va dire ce déballage de l'appel de cthulhu donc on est sur euh, les accessoires euh, du gardien qui euh, normalement devrait sortir la semaine prochaine donc euh, voilà je remercie euh, edge pour sa confiance sur l'univers du jeu de rôle parce que euh, on a de plus en plus euh, d'exclus et euh, ça nous fait euh, bien plaisir donc euh, dans, ce, dans, dans cette proposition on va retrouver euh, l'écran, on va retrouver un, deux scénarios et puis euh, pas mal euh, d'aides de jeu. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je vois un écran aussi bien fourni dans euh, les éléments qui sont autour. D'habitude on a un écran, un scénar, euh, là vous allez voir qu'il y a euh, des choses euh, qui sont vraiment vraiment vraiment bien senties. Et donc du coup euh, je vais vous parler euh, Assez rapidement, parce que je ne vais pas vous spoiler euh, au niveau euh, des scénarios, on va retrouver un scénario quand même qui est euh, très très très connu par les joueurs qui est euh, la maison hantée, qui est un scénario d'initiation, hein, de découverte, et puis dans ce même fascicule on aura un autre scénario qui s'appelle euh, euh, le, euh, le phare défaillant, donc euh, je vous montre. Rapidement, parce que une fois de plus, normalement ça ne se fait pas euh, de, de, de spoiler les scénars. On est sur une couverture euh, souple hein, et puis euh, on aura euh, donc la maison hantée euh, édition, euh, édition 7. Hein, euh, donc on, on reprend normalement ce que euh, beaucoup de joueurs euh, connaissent, euh, connaissent déjà. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est une bonne chose d'avoir un scénar, euh, scénar d'initiation. Et puis on aura l'issue ensuite un scénario sur euh, le phare euh, défaillant à l'extinction euh, des lumières donc c'est toujours pareil hein, c'est extrêmement euh, bien fourni en, en infographie c'est quand même là aussi on l'avait dit hein, dans, dans l'atelier euh, assez dense euh, au niveau euh, au niveau euh, du texte voilà, je vais pas plus avant parce que je ne veux pas je ne veux pas vous spoiler mais vous allez voir ici là on a tout un ensemble d'indices qui vous permettent en fait de supporter votre votre scénario et, et on va voir qu'on les, qu les retrouve dans ce dans ce package. On remarquera la dédicace pour Greg Stafford, qui nous a quitté en 2018, et qui était un créateur de jeux, notamment un mythologue, un chaman, un père, un grand-père, un mari, un frère et un ami. C'est très beau. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Bien entendu, à la fin euh, du livret, on a un petit euh, rappel sur, euh, sur les bouquins qui sont euh, déjà sortis. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux ouvrages de l'appel de Cthulhu, je euh, vous renvoie euh, les liens euh, sur, euh, sur euh, l'atelier qu'on a fait euh, jeudi soir puisqu'on vous a présenté ces deux ouvrages. On poursuit, je vais aller alors par contre très vite là-dessus parce que en fait ce sont des éléments euh, de scénario, mais ce que je trouve vraiment très sympa c'est qu'ils sont sur euh, des fiches, euh, c'est du 80 grammes à peu près, euh, donc c'est vraiment bienvenu, c'est du beau soutien euh, de, de scénario je trouve, et euh, ben on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans un écran en fait, euh, d'habitude on, on en a beaucoup moins. Donc c'est des indices imprimés, je vais très vite dessus. Pour pas, pour, pour spoiler personne. Vous voyez, on a des choses de qualité, hein, des lettres manuscrites, euh, des logos. On va, on va retrouver également des super, des super cartes. Je vais super, super méga vite. Ça, je trouve ça superbe au niveau, euh, au niveau du phare, là, euh, des, des décorations. Une lettre de la société de New Bering Port. Euh, voilà, des indices. Alors, c'est vraiment, si, euh, si vous vous mettez sur pause, vous pourrez lire euh, les choses, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, j'en ai fini. Ce que je trouve aussi assez bienvenu, c'est qu'on va retrouver des euh, cartes, enfin, euh, des fiches euh, pour euh, faire euh, des persos. Alors, c'est vrai que d'habitude, on les imprime, mais là, ils nous en donnent un bon paquet, un bon paquet recto verso, là aussi, sur à peu près du allez, du, du, du 80 grammes. Euh, donc, euh, voilà, c'est ultra quali. Il y, en a, euh, il y en a vraiment pas mal. Il y en a une dizaine, euh, c'est euh, vraiment propre. C'est vrai que on a l'habitude de travailler sur des fiches qu'on qu photocopie, mais euh, c'est vachement plus agréable. Normalement, quand vous partez sur DucTulu, vous partez sur euh, une campagne qui va durer. Donc pourquoi pas ne pas enfin oser euh, utiliser euh, ces fiches qui vous sont, euh, qui vous sont proposées. De toute façon, vous n'en ferez rien d'autre que de créer des personnages. On retrouvera également 4 personnages euh, pré-tirés. Donc là, on a une fiche qui est sur un autre format, puisque à l'intérieur, on va avoir, euh, on va avoir euh, le fluff, avec euh, toujours l'écriture incursive. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui faisaient des remarques à ce sujet-là. Euh, moi, j'en ai pas. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, on va retrouver un brocanteur ou une brocanteuse, en l'occurrence, un ou une artiste, un agent de bureau, et puis un biologiste ou une biologiste marin. Je pense que le biologiste marin, c'est pas, c'est pas une idée déconnante. Je passe ensuite aux cartes. On a deux très belles cartes. On a une première carte de la terre en fait euh, l'intégralité de la terre donc euh, avec euh, avec les émissaires je vais essayer de l'ouvrir mais au vu du champ de la caméra ça n'a pas vraiment euh, vraiment de sens mais euh, au niveau fluff et euh, mise dans l'ambiance je trouve que c'est euh, super bien fait bah, C'est limite euh, si vous avez une salle de jeu vous l'encadrez et vous euh, vous en servez en, en décoration et vous la sortez pour les parties mais voilà tout ça c'est du soutien de jeu qui est très très agréable on va également retrouver ici une carte de euh, Arkham, Massachusetts, avec euh, le portrait du maître. Voilà, c'est du grand format. Alors bon, au niveau, euh, au niveau esthétisme, je trouve que c'est un petit peu trop appuyé là, pour le coup. Euh, ça fait un peu à la fois BD et, euh, et un peu sanguinonant, mais euh, ouais, je ne suis pas très fan pour le coup de cette carte-là, mais. Voilà, c'est une bonne chose qu'elle soit présente. Et puis, on aura également une carte du euh, comté de Miskatonic. Avec, je, là aussi, ça sert à rien que je la déploie, puisqu'elle ne rentrera pas dans le champ. Mais voilà, on retrouve euh, Bolton, euh, bien entendu, Arkham et Salem sur la même carte. Donc, une carte du Massachusetts. On va également euh, avoir un guide de référence pour le gardien. C'est un guide qui sert à la fois pour toutes les parties que vous aurez, mais aussi pour les scénarios euh, qui sont, qui sont euh, présents. Donc, vous aurez comme ça des exemples de phobies avec toutes les phobies disponibles et, le, et leur description. Vous avez la liste des compétences, par exemple. Euh, voilà, c'est vraiment du bouquin, euh, c'est des bouquins, enfin euh, c'est vraiment un guide de référence qui permet de soutenir la partie. Euh, un exemple de euh, manie, euh, la, euh, la métromanie par exemple, le désir insatiable d'écrire des vers, voilà, c'est pas le genre de choses que je connaissais. Euh, euh, ou alors, euh, qu'est-ce que je vais vous trouver euh, d'autre euh, La monomanie, hein, l'obsession anormale euh, euh, pour une pensée ou une idée spécifique. On va avoir euh, des informations sur euh, des exemples de poison, ça c'est plutôt intéressant. Enfin voilà, ça c'est un guide euh, qui est euh, qui est vraiment euh, voilà, ça s'apprécie euh, euh, quand on a lu quand on a lu toutes les règles, mais euh, c'est une bonne synthèse. Vous voyez euh, les fusils d'assaut, les fusils de chasse, euh, mitraillettes, mitrailleuses. Euh, là, ça fait un peu office de euh, d'écran. Euh, récapitulatif d'informations, euh, mais euh, bah, c'est beaucoup plus facile à transporter hein, parce que c'est souple et euh, c'est très fin, donc c'est aussi un très bon point. Allez, pour en finir, on va passer à l'écran. Alors l'écran, euh, il m'a surpris parce que comme vous pouvez le voir, en fait, voilà, c'est un écran qui est très très très bas. Alors il est très très très joli, mais en fait, il est euh, très très bas. Euh, je trouve que c'est une bonne idée C'est une bonne idée d'avoir fait un écran, euh, un écran qui ne soit pas euh, non plus euh, une, muraille, euh, une muraille de Chine il hein, n'y euh, a pas forcément besoin euh, qu'on soit obligé de lever la tête euh, pour voir les joueurs devant soi euh, donc en fait c'est un écran qui, est, euh, qui, qui, fait, qui fait 21 de, de haut euh, donc c'est une super bonne idée il ben, y a toutes les informations euh, qui sont euh, nécessaires on va retrouver euh, la table des dégâts euh, la conclusion euh, les, -moi, les collisions euh, entre véhicules, les guérisons en cas de blessure grave, les dégradations de véhicules, les niveaux de dégâts, les effets secondaires de la folie, les éléments de poursuite avec les poursuites en véhicules, les obstacles, les exemples de barrières. On va avoir également des exemples de coups de santé, des folies passagères, des folies passagères résumées. On va avoir également ici tout un organigramme euh, au, niveau, euh, au niveau de la, de la résolution euh, des combats. Euh, vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis... Euh est-ce que ça rentre la phase de développement, les autres formes de dégâts, les protections, les attaques à distance, les tirs automatiques, résoudre les attaques, les bonus et les malus, comparer les résultats et puis les portées de difficulté et déterminer le niveau de difficulté. Donc voilà, on est vraiment sur un, sur un tableau, enfin sur un écran qui, qui supporte toutes les informations. Au sommet, là, on aura une frise avec la ligne du bas, c'est une chance sur 5 et puis euh, la santé mentale et la difficulté extrême donc là vous avez une frise qui vous permet de définir en fait euh, ces, ces, ces niveaux là et puis bah bien entendu je vais vous le montrer dans l'autre sens hop là alors excusez moi ça brille un peu avec euh, avec l'éclairage essayez de me débrouiller voilà il est tout simplement somptueux j'avais fait une remarque pendant, pendant l'atelier sur le côté euh, le côté euh, pas très sérieux euh, de la boîte d'initiation hein, avec euh, l'équipe Scooby-Doo, vous m'en voudrez pas. Effectivement, y il avait, y avait une référence. Mais là, moi, je suis un peu plus dans mon élément. Quoi. On est plus sur un écran qui est vraiment, euh, vraiment superbe. Euh, on est à l'entrée apparemment euh, d'une pyramide euh, au niveau euh, de l'Amérique euh, du Sud. Voilà, on a des explorateurs qui vont, euh, qui vont partir à la découverte de cette, de cette pyramide. Ils sont arrivés... Euh, en bagnole 1820. Et puis il y a une équipe bien entendu de recherche qui est en train de, de débarrasser un camion. Et il y a, on voit dans le coin, dans la forêt, déjà quelqu'un qui est à la rencontre. Enfin, qui se rend pas compte, mais derrière lui il y a de très belles tentacules. Donc voilà, un très très beau... Euh, très très bel écran. Et dont l'idée, je trouve, est très très bonne. Puisqu'il ne fait que 21 de haut, et donc du coup, bah, vous aurez moins mal au cou pour passer la tête par-dessus. Voilà, en résumé, un superbe écran euh, de MJ, très bien inspiré au niveau du format, un guide de référence euh, pour, euh, pour les gardiens. Un scénario, deux scénarios, hein, euh, un de la maison hantée et un euh, du phare, euh, du phare défaillant. Donc un scénario d'initiation et un scénario euh, un peu plus, un peu plus épique. Plein de fiches dans un très bon format 80 grammes, un max de cartes. Ici des indices sous le format euh, fiche également ultra cali. Donc là, je dois vraiment reconnaître que sur cet écran, il y a de la matière. C'est la première fois que je vois un écran euh, aussi bien fourni euh, au niveau du jeu de rôle. J'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais moi, c'est la première fois que j'en vois un aussi bien fourni. Donc, je suis conquis. Et bien entendu, on en reparlera avec notre expert Jefferson. Tout ça, ça sort la semaine prochaine, vendredi prochain. Et ce sera au prix éditeur de 24,95 euros. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de commenter et puis éventuellement de liker. Et de vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis aussi de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face. A très bientôt. Ciao.